Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de la saison 2 de Corsair TV. Et oui, nous avons bravé vents et marées pour vous proposer une nouvelle année de reportage. Cette émission se concentre sur la rue Eivart, le centre névralgique du commerce d'exportation de voitures d'occasion entre l'Europe et l'Afrique. Ici même à curegame transitent chaque année environ un million de voitures qui ne passent souvent plus le contrôle technique en Europe avant d'être exportées vers Cotonou. Les corsaires se sont intéressés à ce business hors normes en faisant le portrait d'un commissionnaire et en abordant certains enjeux de ce commerce comme « l'Afrique est-elle la poubelle de l'Europe ?», appuyé par l'interview de Martin Rosenfeld, chercheur à l'Université libre de Bruxelles. Nous terminons cette émission par Torte van Hoop, une balade au sein de Kuregem et de la rue Evart, au bras de nombreux flamands venus découvrir le quartier au moment des fêtes de Noël. Mais tout de suite faisons la connaissance des présentateurs de cette émission spéciale Rue Evart, voici les élèves du CFA de Saint-Gilles, encadrés par la SBL comme un lundi. Bonjour Mesdames et Messieurs, je vous présente euh... La classe de Monsieur Gonzalez le CFA de Saint-Gilles. Euh, Donc je me présente moi-même, Abimana Enok. Donc euh, on est en train de préparer un reportage qui parle sur le commerce commerce africain. Parlons du commerce de voitures de la rue Hevart, c'est la thématique du mois. Savez-vous par exemple ce qu'est un, qu un commissionnaire Non, c'est quoi Peux-tu me dire ce qu'est un CFA Un CFA c'est un centre d'enseignement, de formation en alternance. Il y a différentes options alors d'apprentissage Oui, moi je suis en première vente dans la classe de M. Gonzalez. Et il y a plusieurs sections, on peut dire, on peut dire vente cuisine, mécanique, électricité. Donc voilà. Question euh, tous les trucs, la, la commune et tout avec les papiers euh... C'est n'importe quoi tout ça. Ils disent oui, oui, on vous donne les papiers, on vous donne les papiers, mais ils les laissent espérer, puis il y a une nouvelle loi, puis ils disent ah non, on ne peut pas vous donner les papiers. mais C'est n'importe quoi tout ça, franchement ouais. c'est n'importe quoi. On pourrait se dire que le, le, le problème de la pauvreté, le problème de la peur de ces quartiers, non, il ne il vient pas de, du, il vient pas de, de ce qu'on voit, mais il vient de problèmes plus... Euh, plus institutionnel, plus. Euh, le problème, c'est que c'est super compliqué d'avoir des papiers, par exemple. Donc, c'est pas... Vous l'avez euh, très bien fait, mais quand vous le présenterez la semaine prochaine, il faudra évidemment connaître ce texte-là par cœur. Aujourd'hui, on s'est entraîné à une préparation télévisée sur Corsair TV. Donc, euh, d'ici la semaine prochaine, on va passer là-bas, au studio et tout. Voilà. Très bien. Tu vois autre chose que tu pourrais dire ben, bah, je pourrais dire qu'il y a Mouna derrière. <rire> ok, ça va, bah, merci, c'est très bien. Donc vous avez vu, on répète, on refait, on refait, ce sera comme ça la semaine prochaine. Parlons du commerce de voitures, de la veuve, c'est la thématique du mois. Savez-vous par exemple ce qu'est un commissionnaire Le rôle du commissionnaire, c'est de trouver des voitures pour un garage qui va les exporter en Afrique. On les appelle commissionnaires parce qu'ils touchent une commission sur chaque voiture vendue vers l'Afrique. Reportage. Ça a commencé à partir du numéro 144 de la rue Evart. Donc le marché était ici avant. Le grand marché était avant. Tout le monde connaissait cette adresse. Donc tous les pays africains venaient ici. Du coup, même le marché étant transféré à, à Bercelle actuellement, mais la rue est restée telle, tout le monde est là. Donc c'est un lieu de repère d'achat de, des voitures d'occasion. Concernant la rue Ebat, il y a une quinzaine d'années maintenant que je suis à la rue. Je peux dire la rue c'est ma vie, c'est ce que je, je, je vis tous les jours. Et il arrive des fois qu'à la rue les particuliers qui qui ont déjà acheté, qui viennent d'acheter une deuxième voiture ont envie de liquider le, le, le premier qu'ils utilisent, ils viennent à la rue et nous on profite à un bon prix. Et il y a des garages qui t'acceptent de, de remettre les, les, la voiture pour une durée d'un mois où tu paies quelque chose et tu cherches les clients pour revendre. Pour, pour Comme les voitures abandonnées en Europe, s'en vont tous en Afrique. Il y a nos frères africains qui viennent ici pour acheter. Bon, arrivés nouvellement, ils sont dans la confusion, ils ne savent pas où diriger. Moi, Mon boulot, c'est de, de, de les chercher, de trouver les clients qui viennent pour acheter, de les amener dans les garages où j'ai ma, ma petite commission. D'abord, tout le monde est commissionnaire. Du moment où tu n'as pas le, la marchandise toi-même et que tu sers d'intermédiaire, tu es directement commissionnaire. Donc, il n'y a pas une étiquette pour dire qu'il est commissionnaire, mais c'est le geste qui, qui, qui traduit ce que tu fais. Comme ça fait aussi un, un bout de temps que je suis dans le métier, ce qui fait que je connais presque tous les garagistes de, de, de Bruxelles, ou même avec un coup de fil, je peux téléphoner, diriger le client et demander que la vente soit faite et que j'ai une petite commission. C'est vrai que quand on arrive directement dans la rue, on voit des gens un peu partout, à chaque langue du coin. Ça fait peur, mais bon, c'est uniquement pour la vente des voitures, c'est ça. Il n'y a pas d'autres choses à ajouter. On continue l'émission avec Guillaume du Collège Saint-Michel. Il est venu présenter cet épisode avec nous. Suite au reportage précédent, nous allons vous expliquer plus en détail les exportations des voitures d'occasion.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 Et les la plupart des garages qui sont fermés, tu vois, non Et Tout cela fait que le marché n'est plus exactement comme il était avant. Et en plus, vous savez, il y a un problème, c'est qu'en Europe ici, les voitures qu'on qu qu achète pour, pour aller en Afrique, ce sont des voitures qui, qui, qui ne peuvent plus passer le contrôle. Et les voitures abandonnées, les voitures accidentées. Mais souvent, ce ne sont pas des voitures qui sont destinées à rouler en Belgique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 Et j'aurais préféré même hein, tous les jours avoir les clients qui viennent acheter les, les, les, les, les meilleures voitures. À présent, voici l'interview de Martin Rosenfeld, chercheur à l'Université libre de Bruxelles. Il a réalisé une étude sur le commerce de voitures d'occasion de la rue Evert. Il nous livre son opinion. Voilà, nous sommes ici dans le quartier Evart, et c'est un quartier qui aujourd'hui fait partie d'une filière commerciale beaucoup plus large, filière commerciale qui permet d'acheminer en fait, des véhicules d'occasion qui viennent de toute l'Europe et qui sont essentiellement destinés à l'Afrique. Et donc ces voitures d'occasion euh, sont venues envahir le quartier jusqu'à occuper presque l'ensemble des commerces euh, présents ici dans le quartier Evart, et jusqu'à occuper parfois le toit des bâtiments euh, ici du quartier. Donc on est vraiment dans une place marchande tout entière consacrée au commerce de véhicules d'occasion. Il est important de comprendre qu'aujourd'hui, dans un nombre important de, de pays africains, le euh, pouvoir d'achat et le niveau de vie ne permettent pas simplement de pouvoir acquérir des véhicules euh, neufs. Et donc, tant que finalement, le euh, niveau de vie euh, n'a pas augmenté de façon conséquente à l'échelle d'un continent comme l'Afrique, il continuera à y avoir une demande pour euh, des véhicules d'occasion tels qu'on les voit ici dans le quartier Evart. Mais donc, on entend souvent, et ça a été dit dans le reportage sur les commissionnaires actifs ici dans le quartier Evart, que euh, l'Afrique est devenue la poubelle de l'Europe. Mais d'un autre côté, il faut aussi se dire qu'aujourd'hui en Occident, il y a une tendance à la surconsommation qui parfois prend euh, une dimension. Euh, Exagéré. Simplement, le coût de la main-d'œuvre et de la réparation est devenu tellement cher ici en Europe qu'on va préférer directement racheter un nouvel appareil plutôt que réparer un, un appareil qui parfois n'a qu'une toute petite panne. Et on peut se dire qu'il est intéressant pour ces biens de deuxième main de continuer à vivre encore, parfois pendant des années, même si c'est dans le contexte africain. Plusieurs des reportages que vous avez proposés s'intéressent aux commissionnaires. Les commissionnaires, généralement, travaillent à une échelle euh, plutôt informelle. Ce sont des personnes qui vivent en Belgique depuis un certain nombre d'années, qui connaissent très bien le marché, mais on a là que... Un type d'acteur et donc il y a une série d'autres profils présents dans, dans le quartier qui méritent également d'être investigués et donc par exemple les importateurs de véhicules d'occasion sont généralement des, des businessmen, des hommes d'affaires africains qui viennent ici investir leur argent en Europe et donc ça c'est quelque chose qui est important à, à comprendre parce que ça casse un peu l'image qu'on qu a parfois des migrants subsahariens, des migrants d'Afrique subsaharienne qui viennent ici en Europe, ce sont des hommes d'affaires, des hommes qui viennent investir leur argent et qui n'ont aucune envie ni aucun intérêt de rester ici euh, en, en Belgique. Ils viennent simplement faire des affaires avant de retourner dans leur pays d'origine. Le 18 décembre dernier, le syndicat flamand KUEB de Bornem organisait une promenade de l'espoir à Kureguem. 200 personnes ont répondu à l'appel. Un eu de reportage. Het belangrijkste is dat we allemaal een beetje samen blijven, er zijn een paar punten dat we moeten oversteken, dat vrij druk zijn, dat we, dat we het zo'n beetje veilig houden. KVB vroeger, Allee, nu nog, we deden ook kersttochten, we hebben dat in Bormen allemaal meegemaakt, maar dat waren de traditionele kersttochten, dat was een gaan zoeken en daarna een keer goed eten en zo, dat was altijd zo die, diezelfde, maar, maar nu, dat was een andere kersttocht. Maar, bepaalde momenten gaan we door te gaan. Ik weet niet wat het nu is, dat je, dacht, dat je zult denken we zitten hier in Afrika hè? Dat, allemaal, dat is allemaal die auto's er allemaal. Ze zijn er aan auto's aan het werken. Er worden er een zwijnde klas ontvervangen. vervangen. Dat was door op straat allemaal. Ja, het wordt gebruikt als patata. Zoals huh? ja, dat ja. huh? ja. Het wordt meer en meer gekleurd, hè, mannen? Ja, ja. Straks gaan ze zeggen, wat komen we nu Ja, ja er, is... Het lopen. er is wel een straat wat je gaat denken, ja. ja. ja. Dus hier zit men wel eens een beetje in het centrum van de, van de autowandel, Ik heb dat misschien al gezien. Spijtig, het is zondag, ze werken vandaag niet. Allee, toch niet. Op straat lekken we. We zijn hier eens geweest, in de week. En dan was hier echt een, een garage, hier op straat. Hè. Per dag worden hier ongeveer 1500 auto's verhandeld. Verder zijn er een aantal hoofdrolspelers. Om te beginnen heb je de Libanezen. Je moet maar een keer zien, Ginter staat er daar een lijst. Wie dat er allemaal uh, zeer sterk vertegenwoordigt in de autohandel. Die de Afrikaanse Aves controleren en die de rol van dooraanvoerders op zich nemen. Je hebt ook de groep van de reizende ondernemers. Zij komen voor, enkel, zij komen voor enkele maanden naar Brussel om tweede-aanse auto's samen te stellen en te exporteren. Dat hebben we hier dan wel op straat gezien, die auto's samenstellen. Letterlijk, naast de legale handel is er ook een informeel circuit, Moeten moet niet vragen. Hè? Hierin werken de meest kwetsbare groepen, zoals veel mensen zonder papieren. Hun activiteiten missen een officiële vergunning, maar dit is ook vaak een enige manier van een inkomen. Het gemiddelde inkomen is 4.467 euro, dat betekent 372 euro per maand. Probeer daar met een keer rond te komen. Het thema van welzijnsocht dit jaar is: armoede is geen kinderspel. En ik denk dat het de buurt is om dat duidelijk te maken. Nu hebben we er natuurlijk een ganz ander beeld van. Als je Curium eh, bekijkt Dus hoe dat ze het in beeld brengen als het op tv komt, of het is nu gelijk wat, dan hebben we een beeld van Curium: Amai, daar gaan we niet heen, want daar durven wij niet heen komen. Et nous avons d'ailleurs une autre cake Si vous avez regardé jusqu'au bout, c'est 10 points pour nous. Ça veut dire que ça vous a plu. Laissez-nous vos commentaires sur 3fw.corsaire.tv. Ciao